Bonjour à tous, euh, merci d'être là et de venir partager euh, ces 25 minutes autour de Kafka Streams. Donc, Je m'appelle Fred Cecilia, euh, je n'ai pas beaucoup de temps à Open Slide, donc les détails euh, on verra après. Euh, je vais vous parler de Kafka Streams. Avant de parler de Kafka Streams, euh, je vais juste dire qu'est-ce que Kafka euh, Kafka, on, on le voit beaucoup comme un euh, commit log distribué, c'est un gros mot pour dire en gros qu'on qu'on qu a des données qui, qui rentrent là-dedans et euh, qui nous permettent ensuite de pouvoir les, les relire tranquillement à notre rythme. En gros, pour le reste, aller voir Wikipédia. Euh, <rire> dans le principe, Kafka, beaucoup, beaucoup était utilisé dans le Big Data, enfin, est toujours utilisé dans le Big Data, et c'est même là qu'il a fait son nom. Et euh, un jour, il y a Kafka Streams qui est apparu, en mode, euh, non, ce n'est pas pour le Big Data, c'est plutôt pour des microservices euh, en mode backend, donc c'était un peu comme un chapeau dans la rue, personne n'a trop compris. Mais pourquoi est-ce que c'est est pour faire une compétition à Flink, à, à Spark Ils disaient non, non, c'est autre chose. Alors, le, le autre chose, ce qui est visé, c'est euh, tout ce qui est service. Alors, micro, macro, euh, enfin vous mettez le buzzword que vous voulez, mais dans l'idée, c'est tout ce qui est orienté, euh, service, idéalement distribué. Tout ce qui nécessite d'avoir une latence très très faible, et vraiment orienté back-end. Donc, si vous utilisez Kafka dans une optique de Big Data déjà, essayez d'ouvrir vos chakras parce que là, ça va être vraiment différent. Ce n'est pas en compétition avec Spark Streaming, ni avec, avec streaming En termes d'architecture, c'est très bateau. <rire> Tous les trucs compliqués à gérer dans les architectures euh, microservices distribués, on laisse Kafka s'en occuper. Pourquoi Parce que historiquement, Kafka, pour pouvoir gérer euh, les différents brokers, comme je disais, c'est un commit log distribué, il a déjà des mécanismes qui sont en place pour pouvoir gérer justement les producteurs et euh, les personnes qui, qui réceptionnent les messages quand un fail, quand il revient, des choses comme ça. Il a déjà des mécaniques là-dessus et c'est exactement basé sur ces mécaniques-là qui sont rodées depuis un certain nombre de versions qu'il propose une architecture euh, du type microservice. Donc, en termes d'élasticité, euh, ben, Pour ceux qui connaissent pas Kafka, Kafka, j'écris dans un topic, mais le topic lui-même est divisé en différentes partitions et ces partitions-là sont sur différents brokers. Moi, je viens, je veux pouvoir interagir avec euh, mon cluster. Je suis tout seul, je vais récupérer toutes les partitions qui sont liées au topic que je veux lire. Une autre, Je, je rajoute deux instances euh, donc, le deuxième schéma, euh, d'un coup, euh, c'est Kafka qui s'occupe de dire, tiens, il y a deux nouvelles instances. Je vais dire, c'est qui qui va s'occuper de quel topic de façon automatique. On n'a rien à faire en tant que développeur pour pouvoir gérer ça. Il y a une instance qui tombe parce que euh, AWS a planté, je ne sais pas. Euh, Kafka, le cluster Kafka s'occupe de dire, tiens, il y en a un qui est parti. Euh, je vais redistribuer les partitions en fonction des instances qui sont encore présentes. Donc, tout ce genre de scénarios là qui sont des scénarios classiques, hein, disons, euh, <rire> dans tout ce qui est euh, microservices, enfin services distribués, tous les mécanismes un peu fin à gérer, ben, c'est Kafka qui s'occupe de ça pour nous. Et comment il le fait enfin, les, les composants clés qui nous permettent de gérer ça au niveau, ah, niveau c'est les cas streams, les et les global kitables. Les class streams, vous voyez ça comme étant un stream de données qu'on consomme, euh, comme vous consommez un topic normal. Les kitables, il faut voir ça comme étant une hash map, mais qui est distribuée. Donc c'est euh, très bête euh, clé-valeur, sauf que les, les fameuses clés valeurs peuvent être sur euh, différentes machines. Et le global key table, c'est une... la même notion de, de, euh, de clé-valeur. La seule différence c'est que le key table est partitionné, alors que le global key table ne sera pas partitionné en fait. Il sera bien répliqué, mais il ne sera pas découpé un petit bout. Et on verra les avantages et inconvénients si on a le temps plus tard. Un peu de code. En termes de code aussi, l'API, alors il y a deux types d'API au niveau de Kafka Streams. Il y a un API bas niveau qui est euh, pas très joli à montrer, donc je ne vais pas montrer. <rire> et un API plutôt haut niveau qui euh, permet d'utiliser entre autres les lambdas euh, qui sont arrivés euh, dans Java 8 qui, euh, et qui ressemble beaucoup à ce que vous avez pu voir dans Spark ou dans Flink ou dans les API de collection euh, de Scala, avec des maps, des filtres, des choses comme ça. Mais commençons par le commencement. Je veux pouvoir utiliser Kafka Streams, ça commence par un builder. Très compliqué à écrire, comme vous pouvez le remarquer. Je veux créer un stream. donc Je dis que je veux créer un cas stream à partir d'un topic. Donc c'est juste à partir de mon builder, je dis que je veux un stream. Je donne euh, les éléments de sérialisation et de désérialisation de, de, de ma clé et de ma valeur. Ce sont les fameux CRD. Euh, et euh, le nom du topic que je veux pouvoir lire. Et à partir de là, je me retrouve avec une cas stream. Vous allez voir les kitables, c'est encore plus compliqué. Il faut juste remplacer streaming par table. Et rajouter la notion de store name. On verra pourquoi il y a cette notion de store name tout à l'heure. Et le global table, c'est très original. C'est la même chose, c'est un copier-coller, sauf que là on récupère un global table. Donc là, on a juste fait le travail pour pouvoir commencer à travailler avec des éléments euh, qui sont sur mon cluster. Deux lignes. En termes de transformation, une fois que moi j'ai mon castream ou mon table, je vais pouvoir faire un certain nombre d'opérations. On catégorise deux types d'opérations, les stateless et les stateful. Stateless, ce sont les opérations que vous voyez sur les collections ou que vous avez déjà l'habitude de manipuler. Donc j'ai un stream de, de, de int que je vais pouvoir transformer en, en string par exemple. Donc je vais faire un map et je vais définir ma transformation à partir du lambda. Je vais pouvoir filtrer comme ça ou faire des opérations sur chaque élément. Ça, c'est ce qu'on appelle stateless, parce qu'il n'y a aucune notion d'état qui est nécessaire pour pouvoir les, euh, les utiliser. Il y a des petites astérix euh, sur certains éléments. C'est pour dire que ceux-là, on ne les retrouve qu'au niveau des cas streams. Parce que lorsqu'on veut faire des manipulations, ce genre de manipulation, on peut les faire sur les cas streams et les quitable, Mais lorsqu'on est au niveau des kitables, on n'a pas vraiment accès à la notion de clé. Pour plus de détails, vous venez me voir plus tard, ça ferait un talk à lui tout seul. Euh, un peu de code. Donc je me retrouve à avoir un, mon contributeur stream qui est un cas stream. Je veux pouvoir, donc avec Kafka, on est en mode clé-valeur. Donc je veux pouvoir dire, je vais définir une nouvelle clé. Je peux appeler la méthode select key qu'on a vu tout à l'heure là. Je vais pouvoir faire un filtre pour pouvoir récupérer que ceux qui ont fixe à l'intérieur de commentaire. C'est assez lisible. Et le résultat, je veux pouvoir le mettre dans un autre topic. Et ça, ça se décrit comme ça. Donc en français, ce serait pouvoir récupérer à partir d'un stream de contribution tous les commits qui ont euh, le terme fixe à l'intérieur du message. Donc si vous avez l'habitude d'utiliser du Scala ou euh, des, des choses euh, à base de lambda, vous ne serez vraiment pas perdu là-dessus. On va parler de Stateful transformation maintenant. Alors Stateful, c'est toutes les opérations où à l'origine, vous aurez besoin de garder un état Okay, un endroit. Donc si je veux faire un groupe by ensuite pour faire un count, on est d'accord que... Euh, si, euh, oui, faire un groupe by un count, on est d'accord qu'il me faut garder quelque part en mémoire ou quelque part persister euh, les éléments que j'ai pour pouvoir itérer au fur et à mesure. Euh, en Kafka Streams, ça se passe en deux étapes. D'abord, groupe by ayant défini euh, par quoi je voudrais faire euh, pouvoir grouper après. Ou group by key, qui euh, groupe directement par les clés. Et ensuite, on peut faire des agrégations, des count ou des reduce. Là encore, tous ceux qui ont déjà l'habitude de faire du, du, du Spark ou euh, du Flink euh, devraient retrouver un peu leur, leur petit. En termes d'écriture de code, mais ben, à partir euh, de cas stream, je vais pouvoir grouper et définir euh, par quoi, demander à faire un count. Et ensuite, le 40 en question, pouvoir dire, euh, le résultat, je vais le mettre dans un store, parce que c'est mon state, je le mets dans un store, et je le définis dans quel store que je vais pouvoir le mettre. Le pourquoi du store euh, viendra à la fin de la presse. Parce que justement, ces opérations-là de state, à l'origine, lorsqu'on les a, euh, idéalement, on voudrait pouvoir les interroger. Et on les interroge à partir de, je veux le résultat qui est dans tel store. en fait. Donc c'est ici qu'on définit le nom du store. Déjà 16 minutes, euh, les jointures et les Windows. Alors, je vais passer un peu vite sur cette partie-là, vu le temps qui m'est parti, mais... J'ai mon topic, je peux lire en stream, je peux faire des kitables, je suis content. Mais le truc le plus fun, c'est lorsque j'arrive à, à, à rejoindre les deux. Parce qu'en général, on n'a pas tout dans un seul topic. Et c'est là que les jointures est, apparaissent, et la notion de Windows fait son apparition aussi. Donc je peux faire des jointures entre deux cas streams, je peux faire des jointures entre deux kitables, euh, entre les castreams et les kitables, les a et global quitable et c'est tout, mais c'est déjà pas mal, en fait. Euh, J'ai différents, comme vous pouvez voir, différents types de jointures de possibles. Et l'écriture d'une jointure n'est vraiment pas plus compliquée que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que user by-logging, c'est un castream. Je veux faire un left join avec un autre castream qui s'appelle commit by-logging. Je définis dans une lambda une fois qu'on qu a fait la jointure sur les clés, les résultats qui viennent de user by login, enfin, les values qui viennent de user by lo login et de commit by login, qu'est-ce que je fais avec, en fait? Et c'est la fameuse ligne 2 qui dit, bah, ben, j'ai un user, j'ai un commit, et qu'est-ce qu'on va faire avec? Là, vous mettez toute votre logique. Là, là, c'est une logique très bête pour dire que si le commit est égal à nul, ben, je mets un 0, et ensuite je mets un 1, parce que certainement, je voudrais faire un count après. Et là, on parle de, là, c'est la jointure la plus compliquée, intellectuellement parlant. C'est-à-dire que je vais faire un stream de données qui peut être infini se joindre avec un autre stream de données qui peut être infini. On est d'accord que ce truc-là, il faut que je lui mette un périmètre, sinon ben, c'est Stack Overflow assuré. Et le fameux périmètre intervient via les Windows. Donc je lui dis que dans une Windows de 60 euh, secondes, toutes les 60 secondes, tu vas, euh, lorsque il y a un événement qui arrive, tu prends une fenêtre de 60 secondes et là tu me fais, euh, tu, tu, tu fais l'opération euh, qui est définie dans la lambda. Donc, je me retrouve à avoir des fenêtres de jointure qui sont faites au fur et à mesure, toutes les 60, enfin, qui sont basées sur 60 secondes à chaque fois. Euh, la notion de fenêtre, c'est exactement le, le type de notion qu'on retrouve dans la littérature normale. C'est-à-dire que j'ai une fenêtre de temps et tous les X temps, je veux pouvoir faire une opération. Il y a différents types de fenêtres. Les différents types varient en fonction de est-ce que j'ai le droit d'avoir du overlapping C'est-à-dire, est-ce euh, que lorsque je prends... Euh, ma fenêtre, l'étape d'après, je pars de la fin de la première fenêtre ou bien je peux avancer d'un pas à chaque fois ou pas. Il y a des choses un peu plus fun comme les sessions qui, qui se basent sur euh, le temps d'inactivité qu'il peut y avoir entre deux événements. Enfin, la plupart des cas que vous aurez à gérer qui, dans un cas de real-time, et qui nécessitent une fenêtre, théoriquement, vous les avez avec ça simplement. Si je veux faire une opération de count basée sur une fenêtre, euh, ben, c'est pas très compliqué en fait. C'est la même opération de group by plus le count, et c'est dans mon count que je définis en plus sur quelle fenêtre que je veux. L'intérêt de ça, c'est que si je veux pouvoir avoir des statistiques disant euh, que je veux avoir le nombre de commits qui peut avoir toutes les x secondes pour pouvoir faire un max après, je définis juste ça, et ensuite je peux demander à l'application de Donne-moi les résultats de ce count entre lundi 8h du matin et euh, mardi 7h du matin. » Et il va me donner les résultats à chaque fenêtre qu'il a fait l'opération en fait. 13 minutes, ok, là je vais pouvoir ralentir un peu, c'est la partie la plus intéressante, donc je vais parler moins vite. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on est dans un cadre de streaming, lorsqu'on veut, on fait nos opérations tranquillement, alors on a notre cluster, notre application qui fonctionne, mais euh, l'application, les données qu'il est en train de, de, de processer, c'est pas juste pour lui. On voudrait pouvoir le partager avec d'autres applications, avec euh, d'autres applications aussi bien euh, d'autres Kafka Streams que d'autres applications qui sont peut-être juste pour pouvoir envoyer des mails, juste pour pouvoir récupérer les informations, euh, dans d'autres langages même s'il le faut. Et de façon naturelle, le réflexe c'est je fais mes calculs, c'est bien Big Data en plus, je fais mes calculs et les résultats je les mets dans une autre base de données. Et toutes les applications qui ont besoin de ça, ben, ils vont le récupérer dans l'autre base de données. Kafka Streams, ils se sont dit, ben, euh, c'est un peu bête d'avoir un, un élément intermédiaire, parce que plus on a d'éléments, plus euh, les, les, les, le pourcentage d'avoir des, des erreurs, on peut quelque part, ben, augmente, et à chaque fois, il faut essayer de voir où est-ce qu'il y a eu l'erreur. cest dire c'est bête d'avoir ça, alors que nous, à l'origine, on, on peut pouvoir fournir directement. Si on le processe, qu'on le stocke, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le mettre à disposition. Et euh, Kafka Streams a introduit ce qu'on appelle les Interactive queries. Donc, dans l'idée, je processe mes données... Je fais mes agrégations, mes counts, euh, mes radios et tout ça. Je stocke ça dans le store, comme on a vu tout à l'heure là. Et ce -là, store-là, je peux le mettre à disposition pour, tout, pour toutes les autres applications. Là où ils ont été très malins, c'est que Kafka Streams reste très très bas niveau. C'est-à-dire que quand je parle de je mets à disposition aux autres applications, en réalité, ce que Kafka Streams nous donne, c'est juste pouvoir récupérer l'information de où est le store. Qui contient mon count euh, du nombre de commits, par exemple. Et ensuite, la façon dont vous allez interagir ou la façon où vous allez récupérer les informations, c'est vous qui le gérez. Alors, il y a certains qui vont me dire Oh, c'est oh, chaud, c'est encore moi qui dois gérer encore plus de code. En réalité, c'est plutôt un avantage. Puisque si vous avez une stack avec, euh, qui utilise euh, les frameworks, par exemple, pour pouvoir faire des API REST, ou bien AK HTTP pour faire des API REST, ben, vous pouvez continuer à l'utiliser pour pouvoir interroger ces, ces éléments qui viennent de Kafka. Vous n'avez pas à faire rentrer dans votre stack une autre stack HTTP juste parce que vous utilisez Kafka Streams. Si vous utilisez euh, du RPC euh, dans un autre moyen ou bien des acteurs euh, AK, ben, vous pouvez continuer à les utiliser normalement. Comme ça, la, la, la cour qui est d'intermédiation entre le monsieur qui joue l'information et Kafka Streams, c'est vous qui gérez comme vous le voulez et vous pouvez utiliser votre stack. Ça veut dire que Kafka Streams, lundi, Peut rentrer dans votre stack sans avoir à demander des autorisations pour pouvoir utiliser notre technologie pour l'intermédiation. Il n'est pas là pour pouvoir changer toute votre stack, C'est pas un gros framework, moi qui est là pour pouvoir apporter un outil lié à Kafka. Donc dans l'idée, euh, j'ai mon cluster, une nouvelle instance arrive, il dit simplement, moi, je, pour toutes les questions, vous pouvez m'appeler à telle adresse, à tel port. Chaque instance dit ça au cluster. C'est le cluster qui s'occupe de récupérer l'information. Et lorsqu'une requête arrive, il faut dire « J'aimerais avoir le, le, le nombre de commits qu'il y a eu entre lundi 8h du matin et euh, lundi 10h du matin. » Kafka, Kafka skime, le principe de dire « Alors, c'est qui qui a les données qui correspondent à lundi 8h du matin jusqu'à lundi 10h du matin ?» C'est ça qu'il nous donne comme API. Donc la première question, je récupère ma requête. Je demande « C'est quelle instance qui, a les qui gère les données entre 8h et 10h du matin ?» Le monsieur cluster dit « Ah, oh, ben, c'est l'instance numéro 3. » Et là, je récupère les informations et je demande à l'instance numéro 3, « Donne-moi les informations qui m'intéressent là-dessus. » Et comme tout est partitionné, vraiment, on est vraiment dans du distribué à ce moment-là. Chaque instance gère une petite partie des données, et chaque instance a la responsabilité de pouvoir répondre, pour pouvoir dire « C'est moi qui ai les données, et je te les donne. » Et c'est là la, la, la plus grosse force pour moi de, de Kafka Streams, c'est d'être bas niveau et de pouvoir quand même euh, donner des fonctionnalités au niveau. Parce que mine de rien, aller récupérer l'information de qui a quoi, euh, c'est super chiant en réalité. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'avoir cette finesse de pouvoir dire « ben, euh, je vers le tuyau pour pouvoir, avoir ce, pour pouvoir poser la question ». Une démo vaut mieux que mille mots, des fois. Et là, j'en ai dit beaucoup. Hum, je vais vous présenter une petite application qui est toute bête. 9 8 ok. Alors, j'ai lancé un, oui, cool. J'ai lancé un, un, un petit cluster Kafka sur ma machine. Alors là, c'est une, une interface. Beaucoup de personnes me demandent, mais c'est quoi ce truc? Vous voyez bien ou pas? Okay. Euh, c'est une image Docker qui permet d'avoir, en plus d'un cluster, enfin, Zookeeper, Kafka et compagnie, d'avoir une belle interface pour pouvoir essayer de voir les métadonnées, de pouvoir voir mes topics et dans quel état elles sont. Là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai créé un, un, un topic qui s'appelle scala gitlog qui est sur quatre partitions et actuellement ce topic il est vide. J'ai une petite application. Euh, vous ne voyez pas grand-chose là normalement. C'est déjà mieux. Alors je vous passe les, euh, les blablas, cérémonies. De, comme je suis dans une application, que la partie reste à mettre en place. Surtout que ça ne nous intéresse pas, ça dépend de ce qui a été choisi. Euh, la pla, le blabla au niveau des serialisateurs et des sérialiseurs on le passe aussi. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette partie-là. On retrouve donc cette notion de je crée mon builder. Cette notion de je vais créer un stream à partir d'un topic. Et ensuite, j'ai euh, mis en place deux types d'agrégation en fait. Le premier qui s'appelle count commit by user qui porte normalement bien son nom. C'est juste j'ai à partir de mon scala Gitlog, je vais faire un group by avec euh, donc, ma clé et ma valeur. Donc je vais grouper par le nom de l'auteur. Je fournis les serialiseurs et des serialiseurs et je dis ensuite ben bah, tu fais un count et je donne le nom euh, du store. Qui m'intéresse. Donc, c'est vraiment, ben, j'ai un stream avec plein de choses dedans, je dis que je vais grouper par le nom d'auteur et je vais compter combien de commits qu'il a fait. Pas plus compliqué. Et je m'amuse même à dire le résultat, ben, je, vais, je vais le mettre dans, dans un autre topic. Le deuxième s'appelle euh, Fix Commit. Euh, il fait euh, presque le même travail. Alors là, c'était pour vous montrer un peu plus euh, d'autres méthodes. Donc, je m'amuse à faire un map. Donc, pour rappel, un map, c'est que je prends une valeur, j'ai une fonction qui me permet de la transformer en autre chose. Donc là, c'est le cas, je crée une nouvelle paire, en fait. J'ai la possibilité de filtrer pour avoir tous ceux qui ont fixe à l'intérieur de leurs euh, commentaires. Et ensuite, je fais un group by key. Et là encore, je mets le résultat du count dans un autre store. Donc si je lance cette application-là... 5 minutes... C'est le port 9000. Ce sera peut-être mieux. Donc j'ai mis un certain nombre de endpoints qui me permettent d'avoir des informations. Ce endpoint-là euh, me liste par rapport à mon nombre d'instances. Là j'ai qu'une instance. Euh, quelle instance que j'ai À quel port il est disponible et quel store qu'il qu gère. Donc, ici, j'ai une instance sur localhost au port 9000 et il gère ben, les, les, les deux stores que je vous ai montré, dont je vais vous montrer le code. Et je peux interroger. Euh, oui, c'est normal. Et je peux interroger mes stores via un autre endpoint. Le principe ici, c'est que là, mon topic, il est vide comme on l'a vu tout à l'heure. là, Si je m'amuse à le remplir. Historiquement, voilà. Je me suis amusé à le remplir et euh, ici, j'ai ma première value. Et si je m'amuse à le remplir plusieurs fois, je me retrouve avec toutes mes values. Si je crée une deuxième instance, donc je lance juste l'application en changeant le port, en fait. Hein. Une deuxième instance au port 2001. Sur la première, ici, d'un seul coup, je vois ma deuxième instance qui apparaît. On voit exactement les mêmes stores. Pourquoi Parce que je ne vais pas montré tout à l'heure là, mais ma partition de départ est de 4, j'ai une deuxième instance qui apparaît, automatiquement le cluster dit, mais lui il va gérer deux partitions, et lui il va gérer deux partitions. Et évidemment, si je repose les mêmes questions, je me retrouve avec mes résultats, qui est l'agrégation. Alors ce qui s'est passé derrière, c'est que j'ai posé ma requête, est-ce que tu peux me donner les stats sur les contributors lui, il est venu, euh, à, à partir de l'API Kafka Streams, je peux dire, c'est qui qui a un store qui gère les comptes de distributeurs, les deux instances On me dit les deux instances, et je demande à la première, tu peux me donner les résultats quota à la deuxième, les résultats qu'il a. Il agrège les deux, et il m'envoie les résultats. Et là, c'était de longues phrases, mais en réalité, ça se passe en quelques millisecondes. Et si, euh, malencontreusement, j'ai un une de mes instances qui tombe, oh, mais ben, on clique. Bon ben stop. Alors d'une part, théoriquement Ah bon, ouf quand même. Bah. Alors normalement ça va plus vite, mais là j'ai sur un MacBook Pro où j'ai un Zookeeper, un Kafka, plus mes trois applications dans un Docker, enfin ça fait un peu pour lui, un peu beaucoup pour lui. Donc, si je regarde au niveau de, de mes instances, il, automatiquement, il a vu, ah, « Attends, il y a une instance qui a disparu, il a redispatché les partitions qui restaient, et je retrouve toujours au niveau de mes stats euh, ben, les mêmes valeurs, encore heureux. » Donc, c'est pas parce qu'il y avait une instance qui gérait une donnée euh, que je perds tout, en réalité. Il me reste que deux minutes. Euh, la suite euh, le gros truc qui arrive maintenant là, c'est euh, le « Exactly once euh, » de Kafka. Le gros intérêt d'avoir Kafka Streams qui, est, qui, qui soit collé à Kafka, c'est que toutes les nouvelles features qui rentrent au niveau de Kafka, Kafka Streams vont en profiter. Alors le « Exactly once » pour ceux qui ne voient pas, c'est quoi C'est qu'actuellement dans Kafka, on nous donne la garantie qu'on qu va recevoir le message au moins une fois. Sauf que dans au moins une fois, ça veut dire que je peux le recevoir dix fois. Et en termes de stats, ça peut être un peu chiant, en fait. Et dans, les dans une prochaine version, là, ça c'est un peu euh, la pub actuellement autour de Kafka. C'est exactly once ça arrive. Et du coup, ben, Kafka Streams va en profiter automatiquement. Euh, Juste quelques annexes. Euh, J'aime beaucoup Kafka, entre autres parce qu'en termes de documentation, ils sont super bien. Euh, donc, vous pouvez aller sur le, le site de doc de Confluent. Il y a un Slack qui est ouvert, qui est ouvert à tout le monde, euh, où les gens posent des questions, des interactions de, sur tout ce qui tourne autour de Kafka, et il y a un topic spécial Kafka Streams, ce qui est super bien. Euh, les exemples euh, de Confluence sont bien aussi, euh, seulement en Java, euh, et quelques-uns en Scala, mais c'est déjà pas mal. Euh, D'autres trucs intéressants à voir, c'est euh, des développeurs euh, Scala qui existe par-dessus euh, le, le rappeur Java. Le premier, c'est avec euh, ben, des amis qu'on a mis ça en place pour un projet. Euh, le deuxième est arrivé après, mais je pense qu'on va merger les deux, puisqu'il n'y a pas d'intérêt d'avoir deux trucs qui font presque la même chose, avec la même façon de penser en plus, et comme on se connaît, donc il n'y a pas de raison. Et le troisième, je l'ai trouvé fun parce que c'est euh, Kafka Screens, mais en JavaScript en fait. Donc ils ont récupéré l'API et on peut l'utiliser en JavaScript. Donc j'ai jamais testé, mais c'est quand même intéressant de voir euh, qu'un truc qui semble très très très très, très datable, bla truc. Mais ben, en définitive vu que c'est backend, ben, d'autres langages se l'approprient sans problème. Merci beaucoup. Je ne sais même pas s'il y a vraiment du temps. Ah oui, je pense qu'il y a du temps pour des questions. Euh, questions. Ah, très bonne question. Alors, la question, c'est par rapport à Aka Streams, euh, comment se place Kafka Streams. Si tu fais que de la transformation, ce qui appelait appelé les stateless, enfin, ce qui s'appelle stateless euh, transformation, je vais de te dire qu'il n'y en a pas énormément beaucoup. Si tu commences à gérer des états, là, tu commences à avoir un intérêt, euh, surtout avec les interactifs query et tout, puisque là, tout est embarqué à l'intérieur. Ensuite, euh, je ne connais pas très, très bien euh, Streams. Euh, mais j'ai eu, par rapport à des discussions avec certaines personnes, qui, des gens qui me faisaient des feedbacks euh, plus ou moins pas très bons quand ça commence à monter en, en, en scalabilité. Il y a certaines, euh, certaines difficultés sur certaines choses. Euh, donc je ne pourrais pas vraiment comparer, mais euh, moi j'ai plutôt été séduit par le, le, le, le coffret assez complet qui est dans, dans Kafka Streams. Sur... ouais Ok, donc la question est à propos de la gestion des erreurs, s'il y a un problème, une exception qui pète à, à, à, lors de la transformation. Ça sera exactement la même gestion des erreurs que tu as avec euh, l'API bas niveau Kafka Client. C'est-à-dire que si ça pète et que... Si parce qu'en réalité, quand tu fais Kafka Stream, c'est juste que tu es un producteur et tu es aussi un gars qui reçoit des données. Et donc ça dépend de, au niveau de la réception des données, à chaque fois que tu as géré, ben, as un, tu, tu, mets, euh, tu mets dans Kafka l'offset où tu t'es arrêté en fait. Donc si ça plante pour une raison euh, mon serveur est tombé, ben quand ça va revenir, il va reprendre là où c'était arrêté. Si ça plante à cause d'un message, malheureusement tu risques de planter tout le temps sur le même. <rire> donc euh, en définitive, au moins il ne va pas avancer derrière ton dos hein, dans, dans, dans tous les cas. Donc c'est vraiment une en mode, euh, mon, mon offset. c'est pas offset le vrai terme, j'ai oublié. Mais dès que j'ai fini le message 1, euh, ben, j'ai cru que je l'ai fini. Le message 2, je l'ai fini. Et le message 3, je l'ai fini exactement. Donc si je plante, ben, quand je reviens, je le récupère en fait. D'autres questions Une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. J'en profite pour faire de la pub, pour une super conférence qui aura lieu à Lyon, euh, au mois de novembre, qui s'appelle Scala.io, dont je fais partie de l'organisation. donc C'est une, une conférence autour de, de l'écosystème Scala, mais pas que. On, on est ouvert à tout ce qui est programmation fonctionnelle aussi. Le CFP est ouvert. Euh, N'hésitez pas. Euh, c'est à Lyon et c'est pas très cher. Enfin, ça coûte moins cher euh, à... à ceux qui viendront là-bas que si on le faisait sur Paris. Parce qu'à l'origine, c'était sur Paris, et depuis l'année dernière, on le faisait à Lyon. Si vous avez des questions, venez me voir. Euh, je suis là jusqu'à jusqu toute la soirée. Quoi. Merci à vous